Bienvenue sur ce deuxième enregistrement d'hébreu biblique. Nous allons apprendre quatre autres lettres, un deuxième mot, trois préfixes et un suffixe. Et cela nous permettra de faire de très très nombreuses compositions. Mais quelles sont ces lettres que nous allons apprendre Vous les voyez ici en bas, dans des typographies de toutes sortes. « Bet nun vav kraf final » Pour bien les différencier les unes des autres et puis bien les identifier, quelle que soit la typographie, nous allons procéder comme la dernière fois en repérant les éléments essentiels et en apprenant à les dessiner nous-mêmes. Que nous apportent ces quatre lettres Voyons-le dès à présent. Cela nous permettra d'avancer avec la lettre bet ou veit qui se prononce b ou b la lettre nun qui se prononce n. Et le noun final, sa version en fin de mot, le vav qui se prononce v, o ou ou, le kaf ou raf qui se prononce k ou r, et sa version finale, le mot av qui veut dire père, le préfixe b qui veut dire dans, le préfixe v qui veut dire et, le suffixe nous qui veut dire à nous, le préfixe les qui veut dire pour ou vers, et le préfixe k qui veut dire. Comme tout ceci est à la suite de ce que nous savons déjà et que nous allons utiliser. Si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée à ce que nous voyons maintenant, si, ou si ce n'est pas entièrement clair dans votre esprit, revenez à la vidéo précédente où nous avions appris le Alef, le Lamud, le Yud, le hé, L, I, Ha, Eli et Hael. Et nous avions également appris à les écrire en, en manuel, pas vraiment en cursive, c'est plutôt de l'imprimerie écrite à la main pour nous permettre à la fois de faire rentrer le, la lettre à travers le geste et la prononciation des lettres et des mots et en associant ainsi différents types de mémoire. Nous connaissons donc déjà, grâce à cette vidéo précédente, les mots « el »,« Eli et « hael ». Et tous les autres mots que nous voyons ici, nous les apprendrons dans les quelques minutes de cette vidéo. Alors, commençons directement avec la première lettre, qui est le Bête ou le Vête, qui se prononce B ou V selon les circonstances, c'est-à-dire que ça dépend de si cette lettre est en début de mot, ou en fin de mot, ou au milieu, de, en gros, en réalité, ça dépend de l'accent tonique. Si l'accent tonique est sur cette lettre, il se prononce B. Si ce n'est pas le cas, il se prononce V. Et pour la dessiner, ce que je vous invite à faire immédiatement plusieurs fois, euh, tout en prononçant le nom Bête ou vête, comme vous voulez, une ligne de Bête, une ligne de vête, eh bien, ce que je vous invite à faire, donc, c'est à la dessiner. Donc, vous avez tout à droite, hein, puisqu'on lit de droite à gauche, la version imprimerie. Et puis ensuite, comment faire cette version imprimerie à la main en partant en haut à gauche, puis en redescendant, vous voyez ce bel arc de cercle, puis en levant le stylo, en le mettant un petit peu à droite, et en tirant un trait qui recouvre le bas du carré de notre lettre carré. Nous avons ainsi la lettre Bête ou faite. vous savez la dessiner, prenez le temps de le faire, mettez sur pause pour bien l'acquérir, car elle va nous être très très utile, alors intégrez-la absolument Bête ou vête B et voilà, et maintenant vous avez deux lettres que vous connaissez le alef, et le bet ou le veit c'est en fin de mot, enfin compte tenu de l'accent tonique, ce sera v et donc il nous faut une voyelle bien sûr pour vocaliser ça parce que sinon ça fait juste v donc ce sera av et vous le savez parce que je vous le dis parce que vous l'apprenez, parce que vous l'avez déjà entendu dans toutes sortes de contextes et donc pour bien l'intégrer de façon définitive une belle ligne de « ave »,« alef, bet » ou « veit », enfin c'est la le même lettre. Une belle ligne pour que ce mot « ave » soit clair dans votre esprit à chaque fois que vous le verrez, quand bien même il serait précédé ou suivi de toutes sortes de préfixes et de suffixes. Ce mot « ave » est pour vous désormais une unité. Nous voilà donc avec les combinaisons autour du mot que nous venons d'apprendre, le mot « ave ». Je vous laisse vous-même réfléchir à trouver, prononcer, euh, trouver le sens et recopier ces différentes combinaisons qui n'ont désormais plus de secret pour vous. Nous sommes désormais au clair avec toute la première ligne, les trois premiers mots qui sont de la vidéo précédente. Et vous voyez apparaître en jaune les cinq mots ou cinq combinaisons que nous avons apprises dès à présent. Donc, l, el, Eli, Ha-El, Av, Avi, Ha-Av. Ha ha et nous passons maintenant à la suite. Nous allons maintenant utiliser la lettre Bet pour un préfixe qui est B ou V selon la place dans le mot. Mais on va dire que c'est B et qui veut dire dans. Alors on avait dit table, B table ça veut dire dans une table. Euh, on dirait B shulhan, ce serait dans une table. C'est l'exemple que j'avais pris et que je reprends maintenant, que j'avais pris de la vidéo précédente tard vous vous poserez la question pourquoi est-ce que de temps en temps le préfixe dont j'ai dit que c'était B et eh bien parfois c'est BA alors je vous donne la réponse tout de suite mais euh, vous pouvez l'oublier on va dire que c'est B faites pas forcément de ligne avec ça mais simplement BA c'est la que, la composition de BH dans LE donc si, si je dis par exemple BE SHULCHAN c'est dans une table et BA SHULCHAN c'est dans LA table et donc c'est un petit bonus pour vous vous pouvez l'apprendre, mais vous pouvez aussi le mettre de côté. Considérons pour l'instant qu'on en reste au premier suffixe, préfixe que nous avons dit tout à l'heure. Et donc, voici une nouvelle composition avec ce nouveau préfixe, et avec le mot qu'on avait appris la dernière fois, à vous de le trouver. Donc, lisez-le, comprenez-le, prononcez-le, et faites-en une belle ligne, de telle sorte que ce sera simple pour vous, chaque fois que vous verrez cette composition, le préfixe et le mot qui vont avec, ce sera très clair pour vous et ce sera automatisé. Vous pouvez ainsi maintenant reprendre l'ensemble des autres mots également possibles. Donc « bl » dans un dieu ou « BaL dans le dieu. Euh, faites une jolie ligne de ces « bl » et de ces « BaL, et puis vous pouvez ensuite deviner et recopier les différentes combinaisons suivantes qui ne posent pas de problème particulier. Nous avons ajouté ainsi à notre palmarès BL, Be BL, ba -el, beli, Be BAV, Be BAV et BAVI et nous passons à la suite. Il est temps de découvrir le noun et le noun final qui se prononce N. Alors, c'est la première fois qu'on découvre une finale. Une finale, c'est simplement certaines lettres qui s'ouvrent quand elles sont en fin de mot. Donc vous voyez qu'en gros, on va dire, euh, tout le haut de la lettre est le même que ce soit en finale ou au milieu d'un mot, mais simplement en finale, le bas, ce qui revient sur la, la ligne horizontale du bas, est comme étiré et aligné avec le côté droit. C'est ce qui se passe pour toutes les lettres finales, on en verra d'autres par la suite. Et celle-là, c'est un noun qui se prononce n. Et il est temps d'apprendre, de copier, de prendre le temps de se familiariser définitivement avec cette lettre que, désormais, nous connaissons. Alors, petit retour sur le rapport entre le bet et le noun. Vous, vous vous souvenez du bet et vous voyez bien ici que pour le noun, on ne reprend pas le crayon. Donc, pour le bet, on commence tout en haut à gauche et on revient complètement, presque complètement à droite, à la verticale. Puis on soulève le crayon et on va complètement à droite en bas pour retracer la ligne horizontale du bas de la lettre. Pour le noun, on commence juste dans le coin en haut à droite pour faire un tout petit trait horizontal. Puis on descend, puis on fait un tout petit trait horizontal, horizontal de nouveau vers la gauche et c'est tout. Donc euh, on ne lève pas le crayon et vous voyez bien la différence. Si vous pensez que vous en avez besoin, faites une petite... Euh, ligne de bête et de noune. Et entre parenthèses, vous avez écrit ici le mot ben. Si on l'écrivait juste comme ça, il faudrait mettre le noune final. Donc par exemple, il faudrait qu'il y ait une autre lettre après pour que ça marche. Mais vous rencontrerez à de nombreuses reprises ces deux lettres côte à côte. Ça veut dire ben et ça veut dire un enfant. Alors la lettre suivante que nous apprenons est la lettre Vav, elle s'appelle Vav, vous pouvez la dessiner, vous voyez, elle épouse tout simplement tout droit le côté droit du carré, la différence avec le noun, c'est qu'elle n'a pas le petit tchoupchic en haut et en bas, juste, elle est toute droite, elle se prononce soit « v », soit « o », soit « ou », en fonction de nombreux facteurs, de sa place dans le mot, par exemple, euh, donc autrement dit, de « est-ce qu'elle a ou pas l'accent tonique », et également en fonction de son usage, qui est parfois un usage vraiment de consonne, euh, et donc dans ce cas-là, elle fait partie de la racine, ou simplement de voyelle, dans ce cas-là, elle ne fait pas partie de la racine. Quand on avance en hébreu euh, davantage, ça devient, on voit qu'elle est source de toutes sortes de complications, mais pour nous, pour l'instant, il nous suffit de savoir qu'elle se prononce soit « v », soit « o », soit « Et donc, voici la différence aussi entre le « vav » et le « nun » final. Vous voyez que le « vav » il s'arrête, alors que le « nun » final redescend vraiment en bas. Le « nun » final, comme le « nun » peut avoir un petit « en haut, mais parfois on oublie de le faire et ça n'a pas d'importance. Toute lettre qui est toute droite et qui dépasse de toutes les autres lettres, c'est un nun final. Et si elle s'arrête, c'est un vav. Nous avons ici euh, le vav qui est utilisé, utilisé comme préfixe, et on va dire que ça se dit v et ça veut dire e pour e1 euh, quand c'est euh, indéfini ou quand en tout cas le vav, le, le, le préfixe lui-même n'implique pas le caractère défini. Du mot, dans ce cas-là, c'est v, et nous on va considérer globalement que c'est v. Ça pourrait être va de temps en temps, comme ve-ha ». par exemple. Euh, si je reprends mon exemple de table, v table, ça veut dire et une table. « table, ça veut dire et la table. Alors, euh, sauf que là, j'ai composé le mot avec le mot français, ça ferait v shulchan et v shulchan. On dirait v d'ailleurs euh, sur cette fois-ci. Mais en tout cas, chaque fois que vous voyez que c'est V, c'est pour la raison euh, que nous venons d'expliquer. C'est-à-dire que ça implique un élément de définition dans le V. Et ainsi, nous avons des combinaisons que vous pouvez lire. Alors, je vous laisse les deviner, les déchiffrer, les recopier. Prenez le temps. À chaque fois, de recopier toute la première ligne, plusieurs fois. Faites toute une première ligne de la première ligne que vous voyez sur la diapositive, parce que ça vous fait des révisions des deux mots fondamentaux qu'on a appris et de leurs préfixes et suffixes. De telle sorte que nous avons appris maintenant depuis longtemps en vert, on vient d'apprendre maintenant le jaune. Je vous le lis, L-V-A-V, H-L-V-H-A-V, -A v a v v e l -I, b a v ou v e l -I. Et là, je m'arrête un tout petit instant parce que vous, vous pouvez vous interroger sur les derniers mots que j'ai prononcés. b a v ou v e l -I, ça pourrait se lire aussi b a v v b e -L -I, mais comme l'accent tonique euh, se met autrement, ça modifie, mais ça ne rien. Hein? B-A-V-V-B-E-L-I ça signifierait exactement la même chose, sauf que ça se transforme euh, en raison des accents toniques. Mais VB ou UV, c'est la même chose, sauf qu'on dit UV et pas VB. Bref, à la fin de cette ligne, vous avez B BAVI ou VEI. Et nous apprenons ainsi le suffixe suivant qui est nous. Vous voyez, c'est un noun et un vave l'un à la suite de l'autre. Ça nous fait un petit exercice de... Repérage et de différenciation. Donc, euh, on lit de droite à gauche. Donc, vous voyez à chaque fois le mot qui est représenté par le cercle, puis le noun puis le vav. Ça veut dire nous, ça se lit nous, et ça veut dire à nous ou nos. Donc, euh, shulchan nous, c'est notre shulchan. Euh, autrement dit, j'aurais pu dire tablez nous, puisque c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à présent. Ça veut dire « notre table ». Faites donc une petite ligne de euh, suffixe « nous ». Vous vous souvenez qu'on avait eu le « i » qui était « mon » et bien, le « nous », c'est « notre » ou « à nous ». Vous pouvez donc euh, avancer là-dessus avant que nous atteignons différentes compositions que je vous laisse voir, découvrir, euh, lire. Euh, prononcer, traduire et écrire, donc faites une ligne tout en prononçant le mot de chacune des expressions que vous avez là. Si c'est, si comme à la troisième ligne, une expression composée de deux mots, écrivez l'un puis l'autre. Et si c'est trop dur, bah, reprenez-les séparément, une ligne de l'un, une ligne de l'autre, mais ici l'idée c'est d'arriver à les imbriquer l'une avec l'autre, ce que vous êtes capable de faire si vous avez bien euh, intériorisé tous les petits bouts, ça devient long. Maintenant, il y a beaucoup de petits bouts qui sont ensemble, euh, mais si vous les avez bien intériorisés, ça doit aller. Il y a juste un tout petit endroit où j'ai triché. Donc le premier, je vous laisse deviner, mais sur la deuxième ligne, euh, j'ai un petit peu triché parce qu'il y a un « he » qui est rentré par surprise entre le « l » et le « nous ». Il y a un « he » et un « yud euh, » qui sont rentrés. Euh, on aurait pu imaginer dire elle el-nous ». Et ça voudrait dire notre, « notre Dieu ». Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait, parce que « elle c'est composé à partir de « Elohim ». C'est une longue histoire, le « He » part de temps en temps. Bref, euh, ne rentrons pas dans les détails, mais vous connaissez le mot « Elohenou Et donc vous devinez que c'est ça, et ça veut dire effectivement « Notre Dieu », même si le « He » et le « Yud » sont venus s'insérer dans notre petite, euh, petit programme. Et nous connaissons tous les mots qui sont en vert depuis déjà plusieurs diapositives. Vous pouvez les revoir. Nous venons d'apprendre Avinu, Elohenu, Avinu ve Elohenu. Nous apprenons le préfixe suivant qui est « les », qui veut dire « pour » ou « vers ». Et donc, euh, comme nous l'avons vu précédemment, là ça veut dire « pour » ou vers quand c'est défini ensuite. Par exemple, je vais euh, les shulchan, <rire> mon exemple devient un peu compliqué, ça veut dire je vais vers ou pour, ou je vais vers une table. Si je vais la shulchan, ça veut dire que je vais euh, vers la table spécifiquement, une table précise. Euh, voilà, donc si le euh, préfixe induit, je veux dire Prend forme, prend force de définition, ce sera là, et sinon ce sera les. Euh, donc c'est ce que nous trouvons ici avec ce préfixe supplémentaire. Et de cette façon, ce préfixe, vous pouvez les, le mettre devant les mots déjà appris, vous pouvez mettre un V qui veut dire et aussi devant ce préfixe. Bref, en identifiant à chaque fois. Vous l'avez bien en tête, le mot de base qu'on a appris, puis tous les préfixes et les suffixes successifs. Vous savez lire toutes ces choses-là. Et comme ce n'est pas forcément facile, une fois que vous l'avez lu, vous le copiez et recopiez jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus simple. Parce que c'est ce qui va se produire pour plein d'autres mots par la suite et ça vous simplifiera grandement la vie. Nous avons déjà, depuis plusieurs diapositives, fait tout ce qui était en vert et nous venons d'apprendre les Avis ou les éli, les Elohenu ou les Havinu. Il nous reste encore une ligne à voir. Et pour ça, il nous faut le Kaf ou Raf et sa version finale. Donc, vous voyez ici le Kaf ou le Raf euh, et il est temps d'apprendre cette lettre en la prononçant, en prononçant son nom, kaf kaf kaf kaf, raf raf raf raf, tout en faisant des lignes. Vous voyez que comme on l'avait dit, la version finale de la lettre commence exactement comme la version normale, sauf qu'au lieu de revenir vers la gauche comme pour continuer notre écriture, ce, ce, ce qui serait le cas si la lettre était au milieu du mot, mais ce n'est pas le cas ici. Donc au lieu de revenir vers la gauche le coin inférieur gauche du carré pour poursuivre notre écriture, au lieu de faire ça, on continue tout droit vers le bas, un peu comme une signature. Ainsi, on a le final. On enfin, un tout petit instant sur le CAF que nous venons de voir et le BATE que nous avons vu précédemment. Pour le CAF, comme vous avez vu, on commence en haut à gauche et on fait tout le tour vers la droite, puis vers le bas, puis on revient vers la gauche sans lever son crayon en faisant l'ensemble du carré alors que pour le bête on s'arrête un petit peu avant d'arriver au bord extrême, euh, extrême droite donc on commence pareil en haut à gauche ensuite on suit le bord euh, horizontal presque jusqu'à la fin mais pas tout à fait puis on descend jusqu'en bas verticalement et là on lève le crayon et on repose son crayon dans le coin opposé où on avait commencé, c'est-à-dire tout en bas à droite, pour suivre vers la gauche la barre du bas du carré, euh, en repassant par le point de jonction avec ce qu'on a fait avant. Donc, le caf et le bet, caf ou raf, bet ou veit, ne s'écrivent pas de la même façon. Ils peuvent parfois se ressembler dans certaines typographies, mais toute la différence, c'est le petit chouchik qui est à droite, le petit pied du bête qui est bien bien bien droit à plat, alors que le caf est fait d'un seul trait. Et en début de mot, ke veut dire comme, et c'est un, un autre de nos préfixes, donc ça marche pareil. Ke shulhan, c'est comme une table, ka shulhan, c'est comme la table. Ici, on reste avec ke de façon indéfinie globalement si on ne précise pas autre chose et voici différentes combinaisons que vous pouvez faire avec les mots que nous avons appris déjà euh, prenez le temps de les écrire et de les comprendre et de les prononcer à chaque fois aux mots déjà appris nous venons donc d'ajouter les mots que el, que elohenu que, ave, que avi. Tout ceci s'ajoutant à tous les autres mots en vert que nous avons vus précédemment et qui n'ont plus de secret pour vous. Tous ces mots, à part les trois premiers, nous viennent des combinaisons que nous avons vues à partir des simples lettres, quelques lettres et quelques préfixes et suffixes qui ont fait l'objet de notre étude et qui étaient tout simplement les mots suivants. Bet date. Noun et Noun final, Vav, Kafraf, Kafraf final, Av, préfixe B, préfixe V, suffixe nous, préfixe les, préfixe QUE. Nous en avons fini, n'hésitez pas à poursuivre votre étude à travers les 20 pages d'hébreu biblique. À travers ces deux premières vidéos, vous avez fait. Un énorme travail de déblayage. Continuez pour pouvoir ensuite le mettre totalement à profit. À très bientôt.